Pour arrêter sereinement de fumer, vous devez comprendre que la cigarette n'est la réponse à aucun de vos problèmes. Avec le temps, un fumeur va développer une relation particulière avec sa cigarette. Elle va devenir comme une espèce de meilleur ami vers laquelle il va se tourner dès qu'il rencontre un problème. Lorsqu'un fumeur est seul, il fume. Lorsqu'un fumeur est déprimé, il fume. Lorsqu'un fumeur est stressé, il fume. Lorsqu'un fumeur est énervé, il fume encore. Bref, dès qu'un fumeur rencontre la moindre contrariété, il se tourne vers ses cigarettes avec l'espoir inconscient que ses cigarettes règlent son problème. Mais tout ceci n'est qu'un biais cognitif, une manipulation de l'esprit car en vérité, la cigarette ne règle aucun problème. Aucun produit contenu dans le tabac ou dans la fumée n'est apaisant ni n'a d'effet bénéfique sur l'humeur. Au contraire, la cigarette stresse l'organisme et perturbe le mental. Et si vous voulez arrêter sereinement de fumer, vous devez intégrer le fait que la cigarette n'est la réponse à aucun de vos problèmes. En attendant, abonnez-vous